Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser la validation biologique au sein du logiciel Labbook. Dans de précédents tutoriels, nous avons découvert l'interface secrétaire avec sa couleur orange qui nous a permis de faire la demande d'analyse l'interface technicien avec sa couleur bleu ciel qui nous a permis de rentrer le résultat de l'analyse et de réaliser la validation technique. Nous découvrons donc aujourd'hui. L'interface biologique qui nous permet donc de visualiser tout de suite que nous sommes connectés avec un profil qui a la, les autorisations de, du biologiste. D'abord, sur cette interface, nous voyons tout de suite avec le diagramme ce qui est en cours de technique et ce qui est en cours de demande biologique. Donc là, nous voyons tout de suite, il y a deux dossiers qui doivent être vus par le biologiste. Nous allons donc cliquer sur Liste de travail biologiste. De et donc ces dossiers vont apparaître. Nous allons donc sélectionner le dossier numéro 1. Là, et cliquer sur validation. biologique. Nous allons voir les différents éléments qui vont s'apparaître. Il s'agissait donc euh, d'un dosage de glucose. Le biologiste peut y rajouter un commentaire et il va valider, signer euh, le, le résultat. Voilà, à partir de ce moment-là, nous avons l'icône ici avec l'icône qui indique l'existence d'un PDF. Et donc en cliquant sur ce PDF, nous allons ouvrir le résultat. Donc ici, il s'agit du patient Drago Khan. L'analyse est réalisée complètement. Et nous avons les différents résultats. Voilà, la page. Nous verrons dans un tutoriel Différent. comment personnaliser cette entête ici en haut de l'entête. Oui. Si on n'avait pas validé, on aurait pu très bien demander des analyses complémentaires. Donc ici vous avez le bouton d'analyse complémentaire qui est là. Donc si on veut faire un autre usage de glucose sur le même dossier nous pouvons relancer l'analyse, ici directement, depuis, euh, depuis cette interface de validation de l'unité. Voilà, nous avons vu ensemble comment générer ce compte rendu au sein du logiciel Labbook et donc de le visualiser sous forme de, de PDF. Merci de votre attention.